Allo allo Allo allo Ouais, oh, le gros écho, <rire> <con qui> a... <rire> ah, oui. bien ou quoi C'est quoi On en fait une saison multi à 8 <rire> Une saison multi un petit peu, euh, un petit peu particulière avec euh, des saveurs du Blade. Donc voilà, donc vous avez compris, il y a le Napoli, il y a euh, la Roma, l'Inter et moi à la Ladio, Effectivement, personne n'a pris la Talenta, hein, ça aurait pu... Euh, je sais pas si à un moment on trouve un cinquième peut-être qui pourrait prendre Tu vois la, la Talenta, ça peut être cool. Coréa tu le veux Ouais. Combien Bah toi dis-moi, tu veux réfléchir C'est simple, moi tu viens avec une offre en bonne foi et on peut peut-être discuter. Bah l'offre en bonne foi, ça, ça dépend de mes ventes, tu vois, parce que là j'ai pas, pas grand-chose. Déjà et... tu commences à parler chinois, ça me plaît pas. Vas-y, ça me va pour commencer. Faut que je vois aussi pour vendre, parce que gros, mais j'ai un million de joueurs J'ai au moins 20 joueurs sur le banc, ils vont tous vouloir euh, jouer à un moment, ils vont me casser les couilles. <rire> <rire> Message de Yannisim, le petit coréen par à combien <rire> Bon allez, mon adjoint, je le vire. Hein. Merci à toi pour euh, pour la préparation, frère, mais étant est temps de casser sa merde-là. <rire> putain, mais frère, t'as que des fils de p***, alors vraiment, c'est mon plus gros hashtag Analyse, mais t'as vraiment que des fils de p*** Putain, mais sale fils de p***, ta mère la chienne toi Thiago Almada, je vais pour le choper 3 millions, il a 18 ans, l'offre il... Il... est acceptée, il souhaite pas négocier un contrat, plus intéressé par le New York FC Argentin, 18 ans, il est plus intéressé par le New York FC, mais nique ta mère Voilà, Lucas Leiva, voilà, c'est bon, y en a qui se casse let's go Match à guichet fermé contre l'OM, bah ouais parce que l'OM ah, ils remplissent aussi le stade à Rome C'est que, des... <rire> que des marseillais dans le stade à Rome <rire> Donc ils vont partir avec la recette encore Ça va on rigole, on rigole ah, Moi je ai insulté. Hein. Toi t'aurais rien fait, t'aurais baissé les yeux, t'es une merde Eh oui oh, Yannis ce matin depuis tout à l'heure qu'il passe quand il fait des contrats <rire> Frégalement <exactement> zéro départ. <rire> C'est vrai que depuis tout à l'heure Il est dans la rédaction intense de contrat pour absolument rien oh, bon. Il est sur notaire simulator lui <rire> <rire> il, est, il, est, il est sur Advocate Manager <rire> Lawyer Manager, frère. Lui, s'en fout du pendant foot, foot. Vous... Il est dans l'administratif. Pendant, ouais. pendant que vous rigolez, je viens de boucler un truc là. Ah. Oh. Un, CDI un CDI Le projet de modernisation des structures de données. Oh, Ah bah ça, ça, ça, doulai, ça, ça, ça, alors, ça, ça, tout va bien Zach, franchement, je vois pas qui peut le stopper dans, dans sa rue dans le titre. Ouais, il a joué, oui, il a joué, pour ouais, le stopper. Bon. Toi, faut que t'arrêtes de sucer des bites sans déconner. <rire> <rire> mais, pas content, c'est la même. Eh les gars, là, sur, sur le stream, mon équipe titulaire, mon 11 titulaire, il a de la gueule, non Vignato, pas ouf, mes frères. Tout à l'heure, quand je demande des ailes droits, il y a 70 mille <rire> fois le nom de Vignato qui sort. Et quand je le recrute, d'un coup, il devient nul. Première recrue pour Yanis. Oh Alors Fares Balouli, en prêt. Arrête. <rire> attends, je me pose à la musique. Est... Attends Fares Balouli. ça lui a pris... Donc attends, donc attends, donc attends. Ça fait deux heures qu'on est en stream, qu'on est en train de, de préparer notre effectif pour la saison d'après. Et ton premier transfert, c'est Fares Balouli, en prêt. En prêt, ça coûte rien. <rire> oh non, non, c'est grave. Oh la honte Vas-y, let's go valider les gars. Automatique. Allez, c'est met... parti. Allez, let's go. De bon match à tous, douce, les douce, gars. À Bonne chance. 30e minute, j'ai toujours pas vu un, un temps fort. Ah, 30e minute déjà bah Ouais, frère, moi aussi, là, j'attends pas. Mais je suis en moment clé. Les actions passent vite. Ah, alors, on les passe même d'ailleurs Let's go Tiro immobilier, frère. attends, On va le faire aller un tout petit peu moins vite, les gars. Attends, ah, Yanis dis bah moi, ça dis pas que tu veux commencer le match là <rire> Oh non, oh oh, je vais prendre une clim froide. Si je prends la clim, je pleure. Oh putain. Yes, yes Oh oui Contre <rire> la la domicile, merde Faut me laisser tranquille, maman. Tu sais pas ce qui vient oh, de se oui. passer. Tu sais ce qui s'est passé, coup. maman Match 32 tirs à 1, il m'égalise à la 91ème ah, je suis content. Oh, il y a main, là Putain. Ce jeu ne veut que mon malheur Ce jeu ne veut que mon malheur, gros Putain, mes frères, c'est pas possible Non, mais sans déconner, la, la saison, elle n'a pas commencé. J'ai deux titus blessés, et après, je fais 32 tirs à 0. Il égalise sur un coup franc à la 92e, mais c'est... Fallait mettre gagner du temps, mais oui, fallait mettre gagner du temps C'est gagner du temps qui aurait fait que je prends pas un coup franc à la 92ème Arrêtez que vous faut... Fallait, fallait, fallait C'est mieux que tout le monde Fallait mettre gagner du temps C'est ça qui aurait fait que je prends pas un coup franc à 92ème, mais elles nous font c un peu sérieux J'ai déjà envie d'arrêter de jouer gros, vraiment. Allez, on va jouer la sang à l'extérieur. Comment ça me fume quand t'as les joueurs qui semblent motivés et prêts à faire des miracles, après ils vont en rien <rire> Frère, je Pff, semble prêt à faire des miracles. Un temps fort dans la mi-temps, 7 tirs à 0, mais un temps fort dans la mi-temps. T'as qui va perdre la sangle Ta gueule Et voilà, je me mange un rouge. Vamos. <rire> <rire> ça, c'est bon pour moi ça. Allez, allez Oui Let's go Let's go Let's go <rire> Il y <a> quoi <rire> moi, pas pas est quoi J'ai pas entendu un casque s'est cassé. Pourquoi y'a la police depuis tout à l'heure là en bas de chez moi Oh mais putain Y'a un contre un Attends mais attends mais j'ai remarqué mais j'ai pas vu <rire> Frère j'ai raté <rire> <rire> <rire> non, non non non non non non pas de but Pas de but j'ai même pas vu. <rire> bon, qui Il fait partie Allez, taper allez. Sur, euh, sur le ah, j'ai remis un but. <rire> Let's go. Pas mérité. Le hold up. C'était honnête. Es une Ça va. Merde. Oh. <rire> <Wow>. <rire> Il y a les se Comment Oh la voix que tu te travailles c'est.. Wow non, non. <rires> <rires> <rires> <musique> oh, le 4-2-3 avec Daniel Olmo, Sensi Barrella, attention. Putain t'as une belle équipe hein Oh la il C'est quoi ce match oh. Attends mais on est sur vraiment un match horrible <rires> Attention Oh, immobilier! Immobilé Oh non! Allez, donne ça! <rire> Aucun 1v1, frère! Allez, allez, allez! allez. Oh, Et ton nom! Oh Attention, ça joue bien l'Inter là! Oh, ouais, Sanchez! avancer. Allez! Oh! Non, mais les 1v1 ça passe oh. jamais! Let's go! Let's go! Université Let's go! Université Let's go bon, Zach, viens, temps, dis-moi quelle sauce tu veux donner! <rire> Faut qu'on assure 000. là! Luis Alberto, correa, correa dans la surface, correa, pour Bernardi Le 2-0 Let's go Let's go Pourquoi oh, j'ai ça Let's oh, go Je m'avoue je me pas vaincu, t'es un malade toi En oh, vrai, il se gros, il a des vraies stats hein Allez sif Allez, cache ta mère maintenant. Let's go Let's go Victoire ouais, là, contre Yanis la racaille T'inquiète, je vais couper le stream et tu vas recevoir une commande, un bon screen en bonne et due forme, il n'y a pas de problème, frère. Ah, J'ai mené 3-0 au bout de 15 minutes. Je prends un rouge, pénalty, 3-1. 2 minutes après, 3-2. Et après, vas-y, la juve des d'Equiti, Remarque, j'étais à 10, je pouvais plus rien faire. Mais premier quart d'heure, c'était une leçon de football. Ouais. Et, non, mais co de et concrètement, ça a fini en combien en 7-4. <rire> la Serie A, euh, je suis euh, quatrième, juste un point devant euh, Yanis, euh, Yanis euh, Zemmel, bien sûr. Et, euh, et on a deux points derrière. Kenz a gagné ses trois matchs avec le Napoli. Et Yanis a vécu un match d'anthologie contre la Juve parce qu'il gagnait 3-0 à 15 minutes. Et il a perdu 7-4. Voilà. Euh, je peux te croire. Alors, tactiquement, on va faire, euh, on va faire tourner un peu. Grave, il... Allez Berardi Berardi pour Hakim Korea Correa attention il met un centre Il met un centre dans la boîte ça va pour personne Tom Sen, attention une récupération de Heknoy oui. pour Cataldi qui passe par Lazari sur le côté qui fait le centre attention peut-être pour Coréa Roakim Correa ça, ça tu vois c'est un truc qui me saoule dans ces FM20 c'est que t'as l'impression c'est que des profondeurs et 1v1 raté c'est. Ouais, je trouve cool. t'as moins de variété dans les buts qu'avant Regarde, regarde qu'est-ce que je veux de dire Et là le 1v1 est raté <rire> de lyon, de variété, même. Et on fait un petit, une petite demi ou alors une finale enfin, de Coupe de la Ligue contre Sinté à là-bas. Let's go Sergei Milikovic, Savic la passe pour Francesco à Serbie. Bien joué les gars. Bon c'est une victoire du côté de Zach. Moi mon fond, frère, hein, mais... 5-2-3 Al Prudente frère Mais, mais vous allez jouer oh. contre qui aussi Bah attends, stop Zach, t'as joué contre qui pardon Ken <rire> C'est pas facile pour Koulibaly je vous l'avoue Allez Aït nourri, Ait nourri <rire> <Ait Nouri. rire> <Ait Nouri. rire> sur le côté qui déborde Ait nourri. qui la passé à Hoa Kinkora, Joaquin Kinkora Et ah mon dieu il a failli marquer un but de ouf La sombre ils jouent les bouffes, ils ont deux tirs. Oh putain Ils sont pas affiliés à Naples en plus la sombre Let's go, let's go, Sergei Oh là là. J'ai le Barça de Pep sous mes ordres là, Oh là là je suis dans la merde, il va égaliser. Oh, oh Mertens oh. oh, oh, oh. J'ai eu peur frère. Oh j'ai pas fait exprès, j'ai mis, mis mon gardien en latéral et mon latéral en gardien. Oh. Let's go. Attends, attends, C'est pas une grosse bastos de loin là. Attends, ouf Oh frère j'ai pas fait exprès <rire> okay, Et bah ben voilà, petite victoire 1-0 Torino, bien joué. C'est parti, Zach. Ouais, c'est parti. Bonne chance à toi. Après, franchement, elle est tactique bien, bien, bien, bien seule, quand même. Allez, bismillah. Bah, ouais, à, attends, de moins en moins, je pense. Hop. Allez, c'est parti. Oh là là, ça pue le 1-0. Oh, oh, oh, ça m'a retenu par le maillot, mais bon, on va rien dire. <rire> oh, Alan Agère, ah, frère, je acheté 20 Alan, millions Alan, Espèce oui de fils de p*** oui Merde oh, ah non Ça va, Zach Ça se passe, là Je suis en sueur. Oh merde. Oh merde. Agère, frère, c'est quoi son match de merde 50 millions 50 millions il te Je t'ai dit, Goulam, gros, il est incroyable, mon frère. Mais ils sont cheatés, de Naples. Euh, wesh, Goulam, il est, il est cramé, normalement. Wesh, mais tes mains Ça fait des mouvements je... de... Oh, bah. Oula. <rire> <rire> Quatre occasions franches, hein, de mon côté. Ouais, ah ben je me fais en c***, je peux le dire. Oh, ah allez, bah, nous... allez, voilà. allez Mais putain <rire> Mais arrêtez de rater des 1v1 comme ça, pour <rire> de big raveur de merde Yes Pétez un boulon, oh, frère. Non, non, pas juste avant allez, la mi-temps. Allez, Correa, Correa. Avant la mi-temps Bon bah super frère. En fait, nous en oh non, non non pas coups. avant la mi temps, pas avant. La... Non oh, mais oh, oulala oulala. Ah là, mais putain, Varis bullshit sérieux. Ça, tu rouge, es effondré. Ouf, frang, oh, frang putain. Attends attends ça va rien changer tu vas le mettre hein. Close hein. Allez ah, Coulibaly, ton gros crâne. Oh. <rire> <rire> <rire> J'ai cru, cru que le Coulibaly, ton gros crâne ça allait fonctionner. Oh je vais prendre un but là ça sent le but ça pue le but là là je connais ouais, ces moi, ces actions ça pue Bernard le but. Allez, allez, allez à la mi-temps, on rentre et on va, on va discuter dans le vestiaire. Oh C'est un penalty, ça, monsieur Non, non, non, c'est Franc ça Penalty, ça, on espère. Coufrant. On espère penalty. Ça, c'est On espère ami. penalty. Luca Perretto. On va te <rire> la mafia va te fumer ta mère. On espère penalty. <rire> oh, oh putain. Allez. Sa famille vivra, écoute. <rire> oh, le Peretto. pour Tiro immobile. Le rouge Le rouge Non Le rouge dans non ta, ta non mère, maintenant Le rouge dans ta mère Putain, je suis deg, frère, tu mérites pas, sérieux. Oh, quel match, quel match, Habib Bon, tant pis. Je concède euh, ma première défaite. Le retour du bâton, il va être phénoménal. voir. Et vas-y, je pronostique décembre, décembre, janvier. Moi, ouais, frère, mais ils sont venus en sapin de Noël chez moi. Non, il est prêté à Leipzig. Et t'as ah, pas Kalinic Si, si, j'ai Kalinic, je le mets, il enchaîne tous les matchs, là, mais il marque. Let's go Let's go Mil Kovic frère Magnifique but Oh penalty, let's go. Ah non non non, les penalties, je les rate tout le temps. Les penalties, je les rate tout le temps. Immobilier il va le rater. Ouf. Allez. Il a mis Ta gueule toi, oui il l'a mis. Ah ouais bah ouais mais dans ce cas-là faut qu'il diversifie les actions de but, tu vois, que ce soit pas toujours balle en profondeur et un tu vois. Mais Zach, Zach, c'est un c'est un Eh, ça se voit que t'as jamais vu Ken. Ken c'est un solide 2 sur 10. Moi, elle, la moyenne de la game, c'est combien, vous pensez Et franchement, je pense je je sincèrement qu'ici, il n'y a pas un seul gars qui est beau. Voilà, comme ça, c'est posé. Ah ouais, ouais, ouais voilà, c'est Et bah ben, moi, je vais pas contre contredire, mon ami. Je pense on <rire> <danse> <rire> sincèrement Je pense qu'on est tous moches, genre. Mais je, je pense que je... <rire> Tu, tu valides C'est grave. c'est sympa, ça non. Moi, je pense vraiment que je ressemble à Boudair. Non, ah un Boudair, c'est un moins 2 sur 10. Allez, arrête, c'est un gamin, Putain, je suis en train de me faire fumer par Rengo. C'est là-bas Ouais. T'as oh fait tourner Milinkovic, Savic, Penalty, ça y est, je suis effondré, frère. T'as fait tourner oh oui. Non Faut faire tourner, hein, moi je fais tourner. Putain, je perds en frère. Allez, les gars. J'ai mis, mis un jeune du centre, ah, milieu de terrain en arrière-droit en pensant que c'était sa faute. Lazari pour immobilier, immobilier Putain, mais il faut jamais les marquer, le 1v1, ces sales enfants de. Allez, un petit 1-1 à l'extérieur, c'est pas mauvais. Vraiment 1-1 à l'extérieur, avec Nouri. Pour Berardi, Berardi le sang, pour Luis Alberto Putain C'est quoi ces joueurs J'en ai marre de l'Inter, hein, on est changé. Moi, je, moi moi, Moi, c'est défaite 1-0 à Rennes, hein, voilà, comme ça c'est posé. Mais en dehors de ça, vraiment, je connais aucun de leurs joueurs, frère. On attend ça ou quoi Attendez-moi ben vite fait, je viens voir votre match. Vas-y, je fais mon match en troisième vitesse, regardez-le sur mon stream et moi je viens... Euh, c'est pour le show, c'est pour le show. Ouais, bah, j'ai cherché des préparateurs physiques, à 20 physiques, je suis tombé sur lui. Sérieux Non. <rire> on oh, let's go le but On va commencer à gagner un peu de temps du côté de Zach parce que je sens venir la clim là Il y a 16 tirs à zéro mais j'ai qu'un tir d'avance ça pue. Enfin qu'un but d'avance ça pue. Il me faut le 2-0 là j'ai trop peur Immobilier mais qu'est-ce que tu fous Immobilier la ville de mon mère tu sors Allez c'est bon Alors attends on va aller voir l'internapolis C'est parti. parti Attends j'arrive Vu. C'est bon je suis là Ah, des réactions Bon, oh ouais, toi. Pour Allez, Mertens. Pour Goulam, pour il signer Goulam. Oh mon dieu oh. Et lui c'est un P1 il les Certes. Non mais Goulam c'est Primark. Oui, pour Mertens, Mertens, Mertens Oh, oh <rire> Non, Non, non Ouh dégagez ce ballon là. C'est bon, ça, ça va être dans la de Mertens, tu vas mettre le 1v1, on connaît hein. <rire> Ah bah tiens donc Oh t'es que s'il l'avait mis gros je que j'aurais pleuré de rire Que des longs ballons dans le dos Frérot, poulet curry s'il te plaît Allez allez allez Je vais pas prendre de crevettes Et brigue bien Roulam attention Regarde Roulam le long ballon là Regarde le long ballon dans le dos Oh sérieux là, putain, là. putain de la putain. Mais Attends mais comment tu fais pour marquer tout tes 1v1 par contre espèce d'arracheur de c'est un cheater c'est un cheater mais le Oh la la Oh de ça c'est putain, s'il te mettait, s'il le que je pleurais. que Là c'était deux Uber Eats là. Bravo le beau jeu hein. Bravo. Bon moi je fais quoi J'essaie de deux jouer, j'essaie de combiner. Ouais c'est bon ta gueule le rage. <rire> Comment il rage, c'est grave Tout Tu te fais casser le cul, c'est bon. Ferme <rire> ta gueule. Moi, tout ce que je vois, moi, la seule chose que et je vois, la seule donc, chose que je vois et que, que je remarque, c'est qu'à chaque fois que tu as affronté un mec de cette conve là, ici sur ce Discord, tu t'es fait rouler ta grand-mère dessus. Bon, écoutez, les gars, euh, je vais faire un peu le résumé du coup euh, de cette session. Donc, euh, de mon côté, on a, donc on a fait euh, au total 1, 2, 3, 6 matchs. Voilà, euh, moi, je suis sûr. 4 victoires de défaites, dont une en Europa League et une contre Kent. Voilà, 1-0, c'était serré, tu vois, normal. Euh, on va aller regarder du côté de Yannis Elbé. Yannis Elbé, mon frère, ça a donné quoi Sur la session la particulier Oui. Euh, bah, ça a donné... Ça a donné Alors, une victoire, matchs... ouais. éparme, une victoire contre la s Saint etienne 4-1, deux nuls contre la talente et Parme, une victoire contre l'Eccia, une victoire contre Alkmaar, et une défaite contre Udinez. Ça va, je m'attendais à pire, c'est juste que sur la Serie A, t'as as fait deux, deux nuls et, et Ouais. C'est les nuls qui font mal et puis beaucoup de blessures, donc là ça... je pense que le podium il va être difficile, là. la Champions League c'est difficile. Ok, on va regarder du côté de l'équipe interiste, hein. alors qu'est-ce que ça ouais. donne on est, si on, on est sur une défaite au Barça, une grosse défaite au Napoli et quatre victoires, dont 3 en Serie A. Donc ça va, t'es pas si horrible. Euh, bon, a, na, na, Napoli, c'est pas drôle parce que t'as fait que gagner. Et ah. on va regarder ah. du coup euh, le, le classement 21 points pour le Napoli premier. Le deuxième, la Juve, à, à égalité avec euh, la Ladio. Euh, quatrième, l'Atalanta. Cinquième, l'Inter. Bologne également qui est à, à côté, la Fio. Et euh, la Roma qui est dixième. Et enfin en Europa League, Rennes qui est premier, moi qui est deuxième et voilà. Bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu. Prochaine session début de semaine prochaine parce que ce week-end je vais à Cracovie et on vous dit bah à la prochaine euh, sur le stream et à la prochaine les frères. Bonne soirée, Bonne soirée